Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très touchant qui a pour titre persécuté par les miens. Vous savez, la famille est généralement synonyme de sécurité, de bienveillance, d'amour, de confort. En tout cas, un endroit où on peut se sentir bien et aimé. Mais lorsque ceux-ci deviennent nos persécuteurs, lorsque les membres de la famille peuvent être ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font se sentir mal. Comment devrions-nous réagir Comment ces choses ont un impact sur notre vie et même sur notre manière de d'apprécier les choses. Nous allons écouter le témoignage de Jordi. Bonjour Jordi. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Aujourd'hui, tu as un thème très intéressant et touchant. Euh, le titre de, de ce témoignage, c'est Persécuté par les miens. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui. Euh, en fait, déjà, je suis, je suis né dans une famille catholique. D'accord. Et euh, en fait, est depuis, ça a commencé depuis l'âge de 5 ans. Quand, en fait, je suis venu en France à l'âge de 5 ans avec ma, ma, ma belle-mère, mon père mon frère jumeau et mon ma sœur et avec euh, mes deux mes frères et sœurs. J'ai tous venus en France. Ouais. Et ta maman elle est restée là-bas Elle est restée là-bas. Ouais. En fait, c'était par rapport à une mission pour, parce que mon père, elle était diplomate, du coup, elle avait des choses à faire euh, en France. Du coup, on est tous venus euh, sauf ma mère. Et euh, je me rappelle c'était quand j'avais 5 ans, le lendemain qu'on est venu euh, qu'on est arrivé en France. Je me rappelle, il y avait euh, un habitat avec euh, avec deux cousines. À nous et euh, c'était le matin je dormais et il euh, y a une cousine il y a une cousine elle est venue dans ma chambre elle, elle est venue me, me voir pour me dire euh, jordi réveille-toi faut que je te parle bon. elle, a, elle, a, elle a dit ça à moi et à mon frère jumeau et tu avais quel âge à ce moment là j'avais 5 ans 5 ans oui et elle elle était plus âgée oui elle était plus âgée je pense elle devait avoir dans les 24 moins cinq ans du coup, elle m'a réveillé après. Euh, on est parti en salon avec mon frère jumeau. Et là, elle m'a dit euh, "Ouais, euh, vous êtes des sorciers." Ouais. Des sorciers. Oui. Elle a dit "Je vous ai rêvé. Je vous ai rêvé en rêve." Et elle après, a eu un rêve sur vous. Oui, sur nous. Où vous fait, vous étiez des sorciers, quoi. Oui. Elle a dit. Elle a, elle a. continué. Elle a dit quoi d'autre Après, euh, je, moi, je, je pense après, elle m'a tapé. Sur la base d'un rêve. Oui. Bon, après, c'est wow. fini. Mais du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à 5 ans tu, tu sais ce que c'est la sorcellerie Tu non. sais ce que c'est être sorcier Non, je ne savais pas du tout. Tu n'as pas cherché à. à... Bon, c'est vrai qu'à 5 ans, tu n'as pas forcément commencé à débattre avec une adulte ouais. pour comprendre le pourquoi du comment et tu as tout simplement subi. Oui. Donc, cette histoire t'a marqué Tu, tu l'as ouais, gardée quelque part au fond ouais, de toi Oui, c'est ça. Et après, les jours passent y après, ma belle-mère aussi, elle me commence à me traiter de sorcier, de sorcier. Tout le monde Oui, tout le monde. Mais il, il te disait la raison pour laquelle Non, je pense que c'est par rapport à mon père, en fait. Entre mon père et ma mère. C'est par rapport à une histoire de jalousie, en fait. C'est mmh. par rapport à ça. Et donc, c'est tombé sur vous, les enfants Oui. Alors que de base, vous n'êtes même pas dans le problème. C'est ça. Parce que souvent, dans certaines, dans certaines cultures, dès qu'il y a un problème, on se dit peut-être que les enfants aussi font des choses mystiques. Oui. Et euh, je m'appelle une fois, il y a ma mère qui m'a raconté une histoire par rapport euh, à ma belle-mère, en fait. C'était quand on était, euh, on était au Congo. Et euh, ma belle-mère voulait tuer euh, ma mère. Elle voulait l'empoisonner, en fait. Waouh Et toi, tu avais quel âge quand tu as appris ce que ta mère te disait je... je pense que je t'ai pas Tu étais ouais. Ok. Elle m'a raconté cette histoire quand je devais avoir 23 ans. Et comment tu l'as appris à ce moment Est-ce que tu, tu l'as cru ou euh... Ouais, je l'ai cru parce que comme euh, la façon dont elle se comporte avec nous, en fait, c'est ça. Et comment cette histoire euh, a évolué Parce que Déjà, quand vous étiez petit, on vous prenait ouais. pour des sorciers. Oui. Donc, euh, je pense qu'on sait tous de quoi il s'agit quand on parle de sorciers, de sorcellerie. En tout cas, faire du mal aux autres. Et donc, à, à cet âge-là, vous voyez déjà comme ça. Et comment l'histoire a, a fini par évoluer Comment les persécutions sont allées euh... Oui. Et euh, bah, en fait, on était scolarisé. Euh, C'était en étant en plein, plein cœur de Paris. Dans le Paris 16e, en fait. On était scolaris scolaris scolarisés. <rire> Désolé. <rire> scolarisés, là-bas. Et euh, à l'école, en fait, j'avais des, des mauvaises notes. Et à chaque fois que j'avais des mauvaises notes, bah, ma belle-mère tout ça, me, elle me rabaissait. Elle me disait Ouais, tu ne vas jamais réussir dans ta vie, tu es trop nul. Waouh Ce sont des paroles, quand même, qui impactent. Oui. Et La preuve, à... tu t'en rappelles. Oui. Et c'est à ce moment-là que, à force en fait de, de dire tout le temps les mêmes paroles, en fait, je me suis, euh, je sais pas, je me suis sorti, en fait rejeté, en fait. Tu as fini par les accepter ces paroles. Oui. Et quand est-ce que tu as commencé à, à en vouloir à ta belle-mère et à tous ceux qui te traitaient de sorcier à l'âge de quand je devais avoir 18 ans. C'est là que t'as as réellement pris conscience de tout ce mal-là. Oui, parce qu'en fait, quand on disait ça, quand quand on disait ça, en fait, je voulais les pardonner, en fait. Mais c'était comme si ça, j'avais l'impression que ça ça ça, ça, ça, ça servait à rien. Du coup, je, je me suis dit, de, je, je laisse tomber. Du coup. Et du non. coup, ton père dans tout ça, n'a pas pris ta défense. Non. En fait, Qui a les... pris ta défense dans cette histoire-là Il y a juste ma mère, mon frère jumeau et ma soeur surtout, et ma, et ma tante, mais elle l on n'habitait pas ensemble. Et, euh... et en fait, elle disait faut ne pas les, les calculer, il juste les laisser parler et tout. Et du coup, quel impact ça a eu en fait sur tes relations avec les autres Tu avais des amis, tu... à l'école... Oui. Comme... Enfin bon, à l'école, du coup, tu n'arrivais pas à, avoir... à te concentrer, à avoir de oui, bonnes notes, à bien ça. travailler oui. Et on te rabaissait encore plus dans la famille. Oui. Et au final, dans quel autre domaine, quelle autre conséquence aussi ça avait peut-être euh, sur tes relations avec les autres ou Avec mes amis, ça marchait. C'est-à-dire euh, En primaire, ça marchait très bien. C'est à partir de. Après mon... le collège, en fait. Comme j'ai fait. en euh, Après mon... le collège, au lycée, on a la seconde. Comme on n'est on on est pas tous partis au même lycée, en fait, j'ai dû changer d'amis, en fait. J'ai perdu mes anciens, mes anciens amis. Du coup, euh, j'ai trouvé des, des nouveaux amis. Et, euh, et ces amis-là, en fait, c'est des, des, des musulmans. Mm -hmm. Du coup, euh, je voulais devenir comme eux. Du coup, je, me suis, je suis devenu musulman. Mais tu étais quoi à l'époque J'étais catholique. T'étais étais vraiment. Ta famille, t'as grandi dans une famille qui était catholique, mais toi oui. aussi, tu étais, tu te considérais comme catholique. Oui. Et tu pratiquais Non, j'allais seulement à l'église pendant des fêtes, en fait. <rire> On connaît ça. Un ouais. Pâques, un Noël. Ouais. Euh, surtout parce qu'il y avait aussi à manger, il y avait des fêtes. C'est euh... ça. <rire> D'accord. Et donc, du coup, en fait, ces personnes-là, tes amis, qui étaient musulmans, une influence sur toi et t'as décidé de devenir comme mm. ouais, eux Donc ça. tu t'es converti Je... à l'islam. Ouais. On m'appelle un jour, c'était un jour, je suis parti à la mosquée. Je suis parti, je suis parti vers le... Je ne sais plus comment on appelle ça. C'était celui qui prêchait. là. L'imam Voilà, l'imam. <rire> J'ai parti les, les voir. Après, je lui ai dit je voulais devenir musulman. On m'a fait citer... Euh, des sourates. Ouais, des sourates. Et après, en fait, à ce moment-là, j'étais content. J'ai appelé ma mère. Et euh, ma mère n'était pas du tout d'accord. Je peux comprendre, parce que du coup, euh, quand tu es chrétien, en tout cas, que tu crois en la Bible, oui. on sait que Jésus est le seul chemin, en fait, et celui qui est venu pour sauver l'humanité. Donc on se dit, non, pas dans d'autres religions. Ouais. Et donc ta maman, elle a mal pris. Elle a mal pris. Elle m'a fait, fait faux pas, faut pas devenir des, des terroristes. Là <rire> bon, il y a aussi un amalgame quelque part, oui. parce que c'est pas tous les musulmans qui. Voilà, <rire> la plupart des musulmans ne sont pas forcément terroristes. Il ouais. y en a qui. Voilà. Qui, qui, qui pètent les points quelque part et qui ne sont pas du tout même religieux, qui ne suivent même pas la religion. Ça. Mais ouais. elle t'a fait des reproches à ce moment-là Oui. Et après, elle en a parlé à mon père, comme à ce moment-là, mon père il était, il était reparti au Congo parce qu'en fait, il avait perdu son travail. Du coup, il, il s'est dit qu'il ne va plus rester en France. en fait Du coup, il est reparti au Congo. Et vous, vous êtes reparti? Non, non, non, on est resté. Mais vous viviez chez qui? Avec ma belle-mère. Oulala. Ouais. Et c'est à ce, ce moment-là qu'elle a, elle a commencé à en profiter en fait sur nous. C'est-à-dire profiter? Toujours l'histoire de, des, des histoires de sorcellerie, à ramener des, des prêtres dans la maison. Ouais. Pour, voilà. vous, vous, vous, voilà. pour vous exorcer. Pour vous c'est ça. Et on te mettait de l'eau bénite et tout ça. Ouais, ça Ils mettaient du sel, du sel sur chaque coin de la maison. Mais c'est même pas biblique, ça, en fait. Oui, je sais. C'est parfois, c'est ça qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y, mmh. y a des rites, des traditions humaines qui sont mélangées à la religion. Alors qu'en ouais. qu réalité, bon, tu étais encore catholique, tu n'avais pas encore véritablement rencontré ouais, les Seigneur, hein, Parce qu'on <rire> connaît la solution à ce genre de choses-là. Ouais. Ce n'est surtout pas du sel ou quoi traduital. que ce soit. Mais au final, ça s'est empiré. Quand vous étiez sûr, parce que là, il n'y avait plus votre père Il n'y avait plus notre père. Et la situation s'est empirée Oui. Comment elle s'est empirée Elle euh, il ramenait, il ramenait des pasteurs, des, des prêtres. Même les prêtres disaient qu'on était des sorciers. Faut, faut... Les prêtres aussi disaient Oui. Waouh. En fait, ils ramenaient des prêtres. Eux, ils sont enfermés ils sont, ils sont, ils sont dans, dans le salon, en fait. On n'avait pas le droit de, venir, de rentrer dans le salon, non. Et eux, ils priaient, ils priaient et puis, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais on n'avait pas le droit d'y aller au salon, juste à ce qu'ils finissent. Mais bien évidemment, rien ne se passait parce que vous n'étiez pas des sorciers. Oui. Nous, on était là, on, on était en train de rigoler, <rire> rigoler parce qu'on savait que c'était <rire> pas vrai. <rire> vous aviez quel âge à ce moment-là Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Euh, vous... Qu'est-ce que... Que vous vous disiez à ce moment, vous rigolez, vous, ouais. vous étiez en train de vous dire, mais ils sont. Ils s'en foutent. Ils sont fous. On se disait, voici ouais, eux-mêmes les sorciers. <rire> <rire> Et au final, après cet épisode-là, est-ce qu'il y a eu d'autres euh, formes de, de menaces, de harcèlement, de, ouais. de pression, après, de persécution Après en 2012, euh, pendant. En, en seconde. En 2012, on a déménagé sur, euh, dans le 95. Parce que comme la maison où on habitait, c'était euh, une maison, euh, maison d'ambassadeur en fait. Ah, parce que oui. ton père, il était diplomate. Il était diplomate Mais du coup. Comme, comme il, est, euh, il, est il est retourné, vous, est retourné, vous les... deviez libérer la maison Oui. Du coup, on est parti dans le 95, à Montmagny. Et là, ça, ça a commencé encore à... pire. Une fois, j'étais en fait dans ma chambre et là, il y, y a mon demi-petit demi frère. Il a un an de moins que moi. Il vient me voir, il vient me voir avec un, un bâton, en fait. C'était pas tu... un bâton. Il vient me voir et il me dit « Ouais, je t'ai rêvé. Je t'ai vu et tout ça. <rire> » Je ne comprenais pas ce qu'il ce disait. Ton, ton, ton demi-frère Oui. Enfin avec qui vous étiez en train de rigoler parce qu'on vous prenait pour des sorciers Celui-là C'était un, un autre C'était un autre, oui. Et il est venu te voir avec un, un bâton en te oui. disant qu'il arrivait aussi Oui. Et que tu étais un que sorcier étais Un sorcier. Il voulait, en fait, il voulait me pointer, me pointer, me pointer avec le, le bâton, en fait. Parce que le bâton, il était pointu. Et là, il y, y, y a sa mère, en fait, elle, était venue, elle est venue nous séparer. Et du coup, moi, je ne savais, je savais pas quoi faire. Je suis sorti pour prendre l'air. Ça devait être difficile. C'est-à-dire que même chez toi, tu n'arrives pas à trouver ta place en on ouais, te traite de ça. sorcier. Mais je me dis que ça devait être... J'essaie de m'imaginer quoi, où tu, tu es tout le temps là. On ne sait jamais qui peut descendre sur toi parce qu'il ouais. a rêvé que tu es sorcier. Et surtout, tu ne te sens pas en sécurité. Ouais. Et en plus, ce sont les personnes en qui tu dois avoir confiance, mais tu ne peux pas avoir confiance en eux. Ouais. Mais quelles ont été les conséquences de tout ça en fait Qu'est-ce que tu as fait, as fini par faire au final C'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à me renfermer en fait. Tu t'es replié me... sur toi-même, tu t'es oui, renfermé, tu t'es coupé de... Oui, des autres. Des autres Oui. En fait, je restais tout le temps dans mon coin à moi, à écouter la musique. Et en fait, c'est à, à, à ce moment-là que je voulais devenir euh, chanteur en fait. Ouais. Oui. <rire> Tu voulais devenir chanteur? J'étais fan de Justin Timberlake. Ah, l'époque de Justin Timberlake, <rire> ouais. d'accord. Et euh, je me rappelle quand, quand j'étais en cinquième, j'avais fait un, un concours de chant de Disney Channel et de Talent. Ah ouais? Oui. Alors? J'ai perdu. <rire> oh, désolé. Tu vas en fait, pas trop brisé quand même. Parce qu'en fait, il fallait danser et je n'ai pas dansé. Il fallait danser? Ouais. Mais tu avais une belle voix quand même? Ouais, on m'a dit que c'était bien, c'était pas mal. Mais on m'a dit si, si ils allaient me prendre si on allait me mettre sur scène ça serait chaud. Ouais parce que ça allait oh, pas, pas euh, danser. C'est ça. Bon je vais pas te demander de faire une petite démo mais <rire> <rire> mais d'accord et donc du coup déception parce que bon oui. t'as pas pris hein, c'est ouais. un petit rêve qui était brisé. C'est ça. Après à ce moment là j'ai comme je voulais faire euh, comme Justin Bieber poster des vidéos sur YouTube en fait. Et t'es allé au bout de ce projet? J'ai fait mais ça n'a pas marché non ça plus. Ça n'a pas marché. Ah. On se dit échec encore. Mais, ça, mais on en rigole, mais ça, ça affecte ce genre ouais. de choses-là. Ouais. Et comment tu as rencontré Christ, alors ah comment, oui. comment tu es venu et tu as rencontré Jésus Parce qu'aujourd'hui... Euh... En fait, à ce, ce moment-là, j'ai commencé à, faire des, à me masturber. Mm -hmm. et je, je commençais à partir sur les sites de rencontres, à boire de, de l'alcool. Et euh, à un moment, j'étais sur un site de rencontre, j'ai rencontré une fille, en fait, une chrétienne. Et en fait, c'est. Au moment où parlait, et je lui disais que je voulais devenir chanteur. Et elle m'a dit, euh, ouais, euh, fais-moi comment tu chantes, tout ça. Du coup, je l'ai envoyé un, un audio. Donc, audio... du coup, tu es allé sur un site de rencontre et tu as, tu as rencontré une chrétienne là-bas? Ouais. Vous avez commencé à discuter. À discuter, oui. Et donc tu as chanté pour qu'elle puisse entendre comment ouais. tu chantes. Parce que comme elle, elle était chanteuse dans ah, son équipe, cela. D'accord. Du coup, je lui ai, ai envoyé une, une audio, une mm -hmm. audio. et euh, elle m'a dit c'est pas mal, mais sauf que la chanson, la chanson que, que tu as chantée ne te convient pas en fait. C'est-à-dire En fait, une... c'était une chanson modèle, ouais. qui ne pas Dieu. <rire> du coup, m'a envoyé. Euh, une chanson, c'était euh, c'était Travis, Travis Green. Ah, très Green. Ouais. Oui. Elle m'a dit, m'a dit que je pouvais chanter cela, celui-là. Et après. tu as aimé le style tout de suite Oui. Après, j'ai chanté, elle a dit c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> Mais euh, elle m'a dit il faut il faut de l'entraînement en fait, faut que j'entraîne encore plus ma voix et en euh, fait plus, les jours passent et je la voyais gênant en fait. Tu la voyais gênée Oui, elle, elle faisait des jeûnes ah, et de prière. Elle jeûnait ouais. temps Elle avait des, des temps de, de jeûne et de prière Oui. Ouais. Et moi, je ne savais pas c'était quoi. Du coup, je me posais des questions. Et euh, je j j en fait, en fait j'avais honte de lui poser cette question. En fait, Pourquoi on fait, tu euh, avais honte Je ne sais pas, je trouvais ça bizarre. Du coup, je suis parti euh, sur Instagram. Comme j'étais abonné à la page, page euh, chrétienne, la femme mm -hmm. chrétienne, je suis parti lui demander comment ça se passe... Euh, un jeune. Un jeune. voilà. Elle m'a de, demandé d'abord si j'avais une, une église. J'ai dit oui. Après, elle a dit. Euh, euh, j'ai dit oui, mais chez moi, dans mon église, on ne fait pas de, de jeûne et de prière. Après, elle m'a dit euh, Comment ça se fait Tu n'as pas de pasteur Après, moi, j'ai dit non. Après, elle a dit Ah, je vois. Donc, tu es dans une église catholique. Mm -hmm. Après, à ce moment-là, j'étais en stage, en fait, par rapport à ma formation. Elle m'a dit Le lendemain, tu fais quoi « Demain, tu fais quoi ?» Du coup, je dis, je, je fais rien. Elle m'a invité à une réunion de prière. Je suis venu, c'était 19h. J'ai aimé. Et après, elle elle en fait, elle m'a invité aussi pour, euh, comme l'église comme, euh, faisait euh, une retraite, en fait. Une, une retraite, retraite spirituelle, oui. Venu je suis venu. Et c'est à ce moment-là que le, le Seigneur a commencé à me parler. Waouh wow. Il m'a parlé pour, euh, à travers euh, un frère en fait de, de, de l'Église, par rapport à ma vie. Ça t'a touché Oui. Et j'ai ai beaucoup aimé. Et euh, un mois avant, comme je me suis fait baptiser euh, au mois de juin, de 2 juin, je me rappelle, <rire> un mois avant le, le jour de mon baptême, en fait, j'ai rêvé, rêvé que j'étais habillé en blanc, et euh, autour de moi, il y, avait, il y avait beaucoup de personnes, en fait. J'étais au milieu, en fait. Tu avais rêvé de ton baptême Non, en fait, je priais pour les, pour les malades. Ah ouais Waouh ouais. wow. ouais. Mais pourtant, tu n'étais pas encore, étais ouais, pas encore ça. baptisé. Ouais. Et c'est à cette retraite que tu as rencontré le Seigneur Oui. Et aujourd'hui que aujourd tu es en Christ, tu connais euh, euh, la Parole de Dieu, tu, tu grandis avec le Seigneur. Est-ce que tu es toujours en contact avec ta famille euh, Non, plus maintenant. Ça fait combien de temps déjà maintenant ça va, faire, euh, ça va faire cinq ans, je crois. Et si tu. Maintenant, tu connais le, le pardon, l'amour, euh, tu connais des. Tu grandis avec le Seigneur, tu connais un peu la manière de voir les choses de Dieu, euh, les principes bibliques, si tu avais un message à donner à. À ta famille aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais Que je serais je serai prêt à, à les pardonner, que, que soient les circonstances en, en fait. Amen. Ouais. Amen. Le pardon et l'amour. Amen. Et, euh, et euh, récemment, en 2000, euh, 2020, ouais, septembre 2020, j'avais reçu une mauvaise nouvelle en fait. C'était par à ma mère et était morte. Waouh! Wow. Heureusement, heureusement que, que j avais, j avais, je connaissais déjà Christ en fait. Parce ouais. que si je n'avais pas connu Christ, je ne je, je sais pas ce que j'allais faire. Ça t'aurait anéanti, mais ouais. profondément. Ouais. Heureusement que Jésus est là et qu'on a l'espérance avec lui. Amen. Merci beaucoup Jordi pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Nous allons maintenant prier pour vous et votre famille. Vous savez, la, la famille est tellement importante même aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas créé la famille pour qu'il y ait des divisions, pour qu'il y ait... Euh, du manque d'amour, pour qu'il y ait toutes sortes d'animosité. Mais Dieu a créé la famille pour qu'il puisse y régner l'unité, la paix, la joie, le bonheur, et ces liens familiaux, ces liens d'unité, en fait, dans une famille. Et parfois, et même très souvent, le diable fait tout pour détruire les familles. Parce qu'à partir du moment où il a réussi à détruire une famille, il a réussi à détruire la société. Parce que dans la société, la société est composée euh, de familles. La plus petite euh, cellule de la société est la famille. Il s'agit seulement d'un couple, marié ou non. Et lorsque vous avez des enfants, la famille s'agrandit. Mais le diable cherche à détruire votre famille et il faut en être conscient. Il a des plans contre vous. Mais Dieu a également des plans de paix et non de malheur, des plans de bienveillance, des plans d'amour, de réussite. Alors nous voulons prier pour vous, nous voulons prier pour votre famille, que toutes ces choses-là, les, les choses qui arrivent pour vous diviser, pour vous séparer, euh, tout ce qui est colère, amertume, rancune, euh, manque de pardon, divorce, euh, problème, par-ci et par-là, Dieu est capable de remettre de l'ordre dans la famille lorsque on lui fait confiance et qu'on lui laisse la place. Peut-être que tu es là et que tu me regardes aujourd'hui et tu as l'impression que ta, famille, ta, ta situation est désespérée, que dans ta famille, c'est le chaos. Mais Dieu est celui qui remet de l'ordre là où il y a le chaos et tu peux lui faire confiance. Et nous allons prier pour vous maintenant. Alléluia. Père éternel, j'élève ma voix, Seigneur, pour prier pour toutes ces familles, Seigneur, qui sont divisés, Seigneur, où règne le chaos, Seigneur, des familles euh, qui ne marchent plus, Seigneur, dans l'amour. Je viens prier au Dieu que tu puisses agir en leur faveur maintenant au nom de Jésus. Que quelque chose, Seigneur, puisse se passer. Je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas faire cela. Je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas t'y prendre. Mais une chose est sûre, ce que je sais, c'est que tu es capable et tu le feras. Tu vas restaurer, Seigneur, ces familles. Tu vas les emmener, Seigneur, à marcher dans l'amour et dans l'unité. Que tout esprit de discorde, de divorce, de dispute, de chaos soit chassé de là maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité et je déclare que des anges de Dieu viennent camper autour de ces familles. Seigneur, que ta paix règne, Seigneur que ton amour règne. Seigneur, qu'il y ait quelqu'un qui puisse être et amener, Seigneur, ta lumière dans les familles au nom de Jésus. Seigneur, qu'il puisse se tourner vers toi et te faire confiance ô oh Dieu, car tu es capable de changer toute une situation, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de transformer des situations de tristesse en joie. Ramène l'amour, ramène la compassion. Guéris les cœurs qui ont été brisés, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta miséricorde Seigneur, pour ta paix Seigneur qui coule sur ces familles maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit qui a été mandaté dans le but de harceler euh, des personnes dans la famille, Seigneur, s'il y a des esprits qui sont derrière cela, je déclare au nom de Jésus que cela cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Prends le contrôle, prends euh, les règnes Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu as suivi ce, ce témoignage. Tu as senti que cette prière t'a fait du bien. Tu veux maintenant espérer et avoir de la confiance en Dieu. Et tu n'es peut-être pas chrétien, tu n'étais pas né de nouveau. J'aimerais t'inviter à réellement faire euh, partie de la famille de Dieu. Euh, quand tu nais de nouveau et que tu reçois la lumière qui est Christ, même si dans ta famille, ils ne croient pas en Dieu, même si dans ta famille, ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas aux entités spirituelles qui existent. Toi, si tu es chrétien, si tu es né de nouveau réellement, tu deviens enfant de Dieu, tu vas ramener la lumière, tu vas ramener la paix de Jésus, tu vas ramener l'amour de Jésus dans cette famille. Et par toi, le Seigneur pourra passer pour restaurer ta famille et la réunir à nouveau. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi où tu peux décider de devenir enfant de Dieu maintenant. Dieu est tellement accessible, tu vas tout simplement fermer les yeux et faire cette prière avec moi, répéter cette prière à haute voix et tu vas dire Seigneur Jésus, aujourd'hui je me tourne vers toi. Je te demande pardon pour ma vie passée, pour tous mes péchés qui m'ont séparé et éloigné de toi. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Libère-moi, Seigneur, de toute rancune, de toute frustration, de toute colère, de toute haine contre les membres de ma famille. Je déclare au nom de Jésus que je suis libre. Merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Je veux désormais me confier en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Félicitations à toi ou à vous si vous avez fait cette prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans le royaume de Dieu, félicitations, faites partie de la famille de Dieu maintenant. Faites-lui confiance, faites-lui confiance, parlez-lui avec votre cœur. Vous n'avez pas besoin de répéter des prières. Parlez-lui avec votre cœur, Dieu vous entend, Dieu est votre père, Dieu est votre ami, Dieu est tout ce que vous avez de plus cher. Et Il est capable et il va le faire. Alléluia. gloire à Dieu. Merci beaucoup Jordi pour ce témoignage. Merci à toi aussi de m'avoir invité.